Bonjour euh, Malik Diop. Bonjour euh, Ndaïkou Bamaron. Voilà, Malik Diop, vous êtes euh, le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, également le chargé de la communication. D'abord, euh, le regroupement des taxis urbains euh, alerte le président Macky Sall par rapport au BRT. Pourquoi Oui, nous alertons le président de la République concernant le BRT qui est en cours de travaux et va commencer à exploiter dans les mois à venir. Nous les alertons parce que forcément le BP va impacter sur le système de transport public qui était en cours, qui est, qui est, qui est ici maintenant, surtout les, les taximans. Donc nous avons tenu plusieurs réunions avec les services concernés de l'État pour accompagner ces nouveaux transports de masse. Euh, compte tenu de tout cela, l'État du Sénégal nous avait promis de faire un renouvellement du parc de plus de 2000 taxis pour pouvoir présenter de meilleures qualités de services. Pour, euh, pour aussi sauvegarder nos emplois. Oui. Parce que euh, compte tenu de ces nouveaux transports de masse, il y a un risque de perte de plus de 10 000 emplois sur le côté des, des transports qui étaient ici en train de l'exploiter. Donc, nous, nous arrêtons le pays de la République pour d'abord le, le, le, le renouvellement du parc euh, puisqu'il peut euh, voir le jour. Oui. Parce que aussi, si on ne fait pas le renouvellement du parc, permettre les taximans à avoir de bons véhicules pour pour assurer la meilleure qualité de service, oui. nous risquons de disparaître dans le, dans le secteur. Donc, nous alertons l'État du Sénégal, nous être le ministre de, de notre tutelle, M. Mansour Fay, et le président de la République, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires afin d'accompagner le secteur du transport, surtout les taximans, pour les aider à avoir une meilleure qualité de service et à sauvegarder leurs emplois. Voilà. Euh, euh, après cette euh, alerte, euh, quelles sont les difficultés que les taximènes rencontrent euh, au Sénégal, que vous rencontrez en tout cas quotidiennement Quelles sont ces difficultés, Malik Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Mais, tout le monde sait que le secteur du taxi a, est agressé de tous bords oui. avec ces transports irréguliers. On peut les citer qui sont là. Il y a d'abord les, les motos tchak, -tchak qui fait du transport irrégulièrement. Il y a les, les, les clandos en ligne, avec ces applications aussi, qui per, qui, euh, euh, qui met des, des particuliers sur leur plateforme et leur permettent de faire du des, des taxi irrégulièrement. Il y a aussi les clandos, les wardens un peu partout. Donc le système de euh, le transport, les taximans sont agressés de tout bas, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Depuis certains temps, nous n'arrivons plus à s'en sortir avec ces, ces, ces genres d'agressions. Donc nous, tous en qu'on demande, de on veut que l'État du Sénégal puisse prendre les mesures et faire appliquer les lois et les règlements qui sont dans le système du transport. Mais on ne peut pas laisser le système du transport comme, un, comme ça en rade, que n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure ex faire du transport irrégulièrement sur le dos des professionnels. C'est ça les problèmes que nous rencontrons et nous voulons que l'État du Sénégal, le ministre du, tra du Transport, M. Massoufeil et ses services, puissent prendre les mesures nécessaires en fait, d'essayer de, d'organiser le système de transport ici au Sénégal pour permettre aux acteurs d'avoir une meilleure carte de vie et euh, d'améliorer leur, leur travail. Et où en êtes-vous, euh, Malik, avec votre combat contre les, les deux roues Non, on a mmh. fait plusieurs actions. On a écrit des lettres euh, aux autorités de ce pays, à M. le Président de République, à M. Mmh. M. Mastro à la CETUT. Tous les services concernés, on les a allaités au gouverneur. On a fait plusieurs rencontres. Mais jusqu'à présent, les, les choses persistent. Hein? On n'a on vu aucune action que, que l'État a, a fait pour pouvoir éradiquer cette système. Donc, euh, nous, tout ce qu'on veut faire est d'organiser des manifestations, alerter l'État du Sénégal, écrire des, des lettres pour leur montrer qu'il y a une menace réelle sur le système de transport ici au Sénégal. Donc, c'est à eux de prendre les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir répliquer ce genre de, de, de mode de transport irrégulier. Et en quoi les, les deux roues, tchac euh, tchac, je peux dire, ou bien euh, oui. vous posent problème, posent problème aux au taximan encore bon, d'abord, il y a une insécurité de transport, parce que bon, n'importe qui au Sénégal voit que les deux roues sont une source d'insécurité de transport ici au Sénégal. Il y a aussi une loi 4903, qui organise les vélo-taxis. Donc, eux, ils sont autorisés à faire du transport dans les autres régions, mais ici dans les capitales il y a une arrêté qui les interdit de faire du transport de personnes ici à Dakar. Et jusqu'à présent, eux, ils le font irrégulièrement et puis sans euh, assurance, sans permis de conduire, sans aucune mesure de sécurité. Donc ça, c'est une insécurité de transport. Il y a aussi les, les, les clandos en ligne. Il y a plus d'un millier de véhicules qui sont adhérer, qui, qui adhère dans les plateformes et qui fait des taxis irrégulièrement. Alors eux, ils n'ont pas de permis de transport, ils n'ont pas d'assurance pour couvrir les clients qu'ils portent dans le leur, dans leur véhicule. Tout ça, c'est des problèmes. Donc c'est à l'État du Sénégal de prendre ces mesures pour pouvoir organiser le secteur et permettre les acteurs du transport de pouvoir avoir une meilleure carte de vie et de donner de meilleures qualités de service D'accord. En ce qui concerne le renouvellement du parc automobile, euh, qu'est-ce que l'État peut faire exactement à ce niveau pour vous, les, les taxis Mme Voilà. L'État du Sénégal, notre ministre du l'Intérieur, M. Manche Fahy, avait organisé plusieurs rencontres oui. avec nous, les acteurs. Oui. Avec la CETUT, le Conseil exécutif des transports urbains, Bira, qui organise le secteur du transport public ici à Dakar, et maintenant à Thiès. On a organisé plusieurs rencontres. Bon, nous, on avait posé des jalons. Des, des, des pour leur montrer que, comme l'État du Sénégal travaille sur le, le nouvel transport de masse, il y a la terre qui est en train d'exploiter. Il y a la berthée qui va commencer à exploiter bientôt. Donc, nous avons dit que pour ne pas éliminer les acteurs qui sont là depuis, il faut euh, essayer de renouveler le parc de statut et le système de transport pour essayer de le formaliser. Donc, si on ne renouvelle pas le parc, on ne peut pas donner le meilleur qualité de service parce que les clients ont besoin de confort et de sécurité. Dans, dans le système du transport. Alors que ces, nouvelles, ces, ces voitures qui étaient, qui étaient ici sont âgées de plus de 25 ans, 30 ans. Nous, on veut présenter aux, aux clients, aux Sénégalais, de meilleures qualités de service et accompagner les efforts que fait l'État du Sénégal sur les nouveaux transports de marche. Et je pense que euh, les taxis font partie du décor de la ville de Dakar. On ne peut pas les laisser comme ça en rade. Si rien n'est fait, Beaucoup de taxis man, je te dis, plus de 10 000 emplois. C'est un rapport que l'ITF, l'Organisation mondiale du transport, oui. avait commandité. Oui. On risque de perdre plus de 10 000 emplois sur le secteur du transport. Donc, mm -hmm. on ne peut pas créer euh, 1 000 emplois et tuer 10 000 emplois. C'est inacceptable. Donc, on demande l'État du Sénégal de prendre les mesures nécessaires. Euh, ce qu'on a fait, euh, fait sur les réunions. Euh, L'État du Sénégal avait dit qu'il va euh, mettre sur place plus de, plus de 2000 véhicules de taxi. Ça devait voir le jour ce mois de mars ou mois d'avril. Mais jusqu'à présent, on n'a rien eu. Donc, et bientôt, dans les mois à venir, la BT va commencer à exploiter. Nous, on ne peut pas rester, rester les mots les croisés et euh, notre secteur va, va tomber à l'eau. On ne peut pas accepter ça. Et le regroupement des taxis urbains du Sénégal a compris ça et nous avons euh, élaboré un, un, plan, un, un business plan. Bien définie, on a présenté euh, à tous les services de l'État concernés à notre banque partenaire et nous ne demandons que l'appui du gouvernement pour pouvoir... Mettre ce business plan euh, sur table et sortir de nouveaux véhicules pour pouvoir présenter de meilleurs calculs de service. D'accord. Oui. Euh, je voulais vous demander surtout, euh, et vous l'avez mentionné tout, tout à l'heure, l'insécurité routière causée par les, les deux roues euh, au niveau de la circulation, surtout de, de Dakar. Euh, vous voulez la disparition des deux roues Qu'est-ce que vous voulez exactement à ce niveau nous, nous, ce que nous voulons, c'est que mm -hmm. le système du transport ici au Sénégal soit réorganisé. Que les lois et les règlements de ce pays soient appliqués. On ne peut pas laisser un système de transport comme ça, que tout le monde peut venir exploiter irrégulièrement sans aucune norme. C'est incombe à, à, à, à nos gouvernants, à, à la, au ministère de l'Intérieur, au ministère du Transport, au gouverneur de Dakar, de prendre les mesures qu'il doit prendre. Parce que il euh, y a beaucoup d'agressions que subissent certaines euh, citoyennes à cause des motos de deux roues. Il y a beaucoup d'accidents que les deux roues causent sur la circulation au niveau de Dakar. Alors qu'il y a des lois et des règlements qui oui. organisent le système de transport. Oui. Pourquoi pas ne pas l'appliquer Donc si tu veux être un taximan, on te demande un permis de conduire transport, un livre de conduite, une licence une assurance euh, bleue, quatre fois plus chère que les assurances, les assurances particulières, et on nous laisse comme ça, avec des concurrences déloyales. on ne peut pas accepter ça. Nous, on demande à l'État du Sénégal, on ne demande pas plus ou moins, que les lois et les règlements qui régissent le système du transport du Sénégal soient respectés. C'est tout simplement ce qu'on demande. Et maintenant, est-ce que vous avez un, un plan d'action Parce que ça fait un moment que vous alertez euh, le régime sur les problèmes que les taximènes rencontrent. Est-ce que vous avez un plan d'action Bon, Hier, on a tenu une réunion où on, on dit qu'on va le solder avec un point de presse pour pouvoir alerter le gouvernement et leur donner des solutions, parce que nous, on, a, on, ne fait que, on ne fait pas que des actions syndicales. Nous, on, on, on est des propositions de solutions, on donne des solutions à l'État du Sénégal. C'est pourquoi on a dépensé d'énormes d'argent à travers une, une business plan, pour montrer à l'État du Sénégal, si on fait ça, on peut réussir à formaliser le système de transport ici au Sénégal, c'est les l'État Donc, on est dans une première phase, on va alerter le gouvernement, mais s'il y en un effet, on va essayer de se retrouver, pour voir quelle suite donner à, à, à, à ce euh, plan d'action. Voilà, merci beaucoup euh, euh, Malik Diop pour la m disponibilité. Merci Naïkoumbo, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs. Et je remercie aussi vraiment les directeurs et l'ensemble de vos, euh, vos journaux. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà, et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du regroupement des taxis urbains de, du Sénégal, également le chargé de la communication. Merci beaucoup. La communication. Merci beaucoup.